Alors bonjour à tous, euh, je vous ramène tout près, hein? on s'est éloigné dans le temps et dans l'espace, maintenant on revient chez nous, hein? on revient dans les environs directs de la Terre pour voir un, un lieu particulier, un lieu qui nous aimons tous, hein, qui est le lieu où la vie a eu euh, sa naissance, a vu sa naissance. Et donc on va voir où, qu'est-ce qui est arrivé au monde, où on pouvait avoir ça, pourquoi est arrivé ça, et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Alors là, nous on est membre d'une famille toute petite, huit corps, hein, quatre tout petits, Mercure, en Vénus, la Terre et Mars, et quatre plus grands, les Georges gazeux, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Euh, le dernier point là en haut a été dégradé récemment, donc on n'en parle plus. Et mais on en parlera après. Et euh, Alors, pour première chose, il faut voir la philosophie avec laquelle on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. La philosophie, c'est tout simple. Nous, on est des bêtes euh, qui ont évolué dans une planète avec des, des, des, des propriétés euh, et un environnement bien précis. Donc, nous, on est euh, obligés à avoir une gravité qui nous permet de survivre avec les os qu'on a. On a la nécessité de respirer, de boire, de manger. Donc, dès qu'on sort de l'atmosphère, on est comme des escargots. Il faut tout amener sur le dos. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a essayé d'explorer avant tout les choses les plus proches. Et comment on fait On a développé une philosophie d'exploration qui est celle de l'homme primitif. On a commencé à, à marcher tout près, on a grimpé sur la colline à côté, on a regardé dans la vallée d'à côté, on a vu, ah, il y a une rivière, hein, il y a des plantes qui ne sont pas chez moi, etc., etc. Bon, on a fait la même chose. Pour la première chose, on a essayé de regarder, de rester dans le même lieu, de mettre le, la main sur le front et regarder tout autour. Donc, des observations à partir du sol et de l'orbite terrestre. Et ça, c'est la phase 0 Et la phase 0 a été assez rapidement, jusqu'à, disons, 1848, complétée. On a trouvé tous les membres de la famille. Les derniers, c'était Neptune, 1848. Et donc, on a complété la phase 0 La première phase d'exploration, ça a été le survol de ces mondes, de tous ces mondes, par une sonde spatiale. Donc, un robot envoyé pour un passage très rapide. Quel kilomètre par seconde, souvent Et là aussi, on a réussi plus ou moins à remplir toutes les cases. Et ça, ça a été une euh, mission extraordinaire, les Voyager 1 et les Voyager 2, qui ont accompli ça à la fin des années 80. La deuxième phase, ça commence à être un petit peu plus difficile. Il faut mettre une sonde en orbite autour de la planète, dont les robots au lieu de passer en vitesse, commence à rester là et essayer de trouver les détails au maximum. Et là, là, il y a une case qui est en train de se remplir pour Mercure, hein, avec la mission Messenger. On l'a fait par Vénus, par les systèmes Terre-Lune, on l'a fait par Mars, on l'a fait par l'atmosphère de Jupiter, on l'a fait dans les systèmes de Saturne. Et là, on commence à être de plus en plus complexe et descente dans l'atmosphère où, euh, un atterrissage toujours d'un robot ou quelque chose de différent. Non. Les robots ont été envoyés sur Vénus dans les années 70 plus ou moins et euh, jusqu'à 90 sur la Lune et vous avez ici deux robots et aussi un autre type de robots. Euh, vous avez Mars qui était et est en train d'être exploré par des robots mobiles. Vous avez exploré l'atmosphère avec une sonde qui est pénétrée dans l'atmosphère de Jupiter, et vous êtes descendu dans la lune la plus grande de Saturne, Titan, euh, avec un atterrissage doux. Et pour un corps, notre cousin, ou notre frère, ou notre sœur, si vous voulez, la lune, on a, eu la, on a complété avec l'exploration humaine. Euh, on, on ne discute pas si ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine euh, utiliser les hommes ou les robots. Hein, c'est un discours différent. Mais là, sur la Lune, on est arrivé et on a laissé notre empreinte. Voilà, vous voyez donc la distribution de cette exploration, c'est clair, est centrée sur l'objet le, le plus proche. Hein. Et après, petit à petit, on va remplir les cases, dès qu'on a la technologie, dès qu'on a les moyens, pour aller voir ça. Quels sont les résultats de cette euh, philosophie jusqu'à maintenant Ça sont cinq, <rire> ça représente 50 ans de travail dans l'exploration spatiale. Hein. Le minimum de 50 ans, mais qui a amené à avoir des données extraordinaires partout. Donc, sur Mercure, Mercure, on a trouvé, bon, on voyait quelque chose de vague avant, hein, qui passait avant le soleil de temps en temps, euh, on les voyait à l'aube, euh, au coucher du soleil. Euh, et après, en 1974 et récemment, dans l'année 2010 et 2011, deux sondes, la sonde Mariner 10, qui était les, les, ce qui est resté de la grande série des, des sondes marinaires de la NASA, lui restait une sonde qui était des réserves pour aller sur Mars, ou sur la Lune. On dit, ben, qu'est-ce qu'on a fait On a tout exploré déjà, ce qu'on peut faire sur Mars. Ben, on la voit vers Mercure et on complète au minimum les, les planètes terrestres. Et Après un passage pour... Augmenter la vitesse, c'est ce qu'on appelle la, euh, une assistance gravitationnelle de la part de Vénus. On s'est mis en orbite solaire, mais avec la même, euh, les mêmes caractéristiques dynamiques de Mercure. Donc l'orbite de cette sonde prenait 88 jours, comme Mercure, pour faire un tour du Soleil. Et euh, pendant deux fois, trois fois, la sonde se retrouvait dans la même position, parce qu'on avait calculé exactement ce qu'on appelle. Une résonance entre la, la, la, la, la, la, la, la période de révolution de la sonde et la période de révolution de Mercure pour obtenir trois fois un passage. Ça, ça a été un, un bon coup de dynamiciens qui ont suggéré à la NASA de lancer dans une date et dans un instant bien précis pour obtenir ce résultat dont ils ont payé un et ont pris trois, un, un, encore une fois. Euh, et donc, on a découvert un monde curieux avec un petit champ magnétique. Un, un, un, disons euh, le, le 1% de celui de la Terre, mais euh, avec une densité qui est euh, comparable à celle de la Terre, et une surface qui est euh, sans atmosphère plus ou moins. Il y a une atmosphère d'un milliardème de, de bar. Hein, non, euh, il y a quelques atomes qui sortent des de, de, de rochers de la surface aussi parce que lorsqu'il est illuminé, il a une température qui va de 400 à 600 degrés eh, centigrades, euh, et, et, et la surface c'est une surface pleine de cratères donc qui a été exposée à ces bombardements de la matière qui nous commence à faire un mais comment il y a aussi tant de cratères sur un corps Ça veut dire quoi Bon, grande densité, surface cratérisée. Une militaire habillée de lune, en hein, quelque façon. Ça, c'est la description bref de Mercure. Et maintenant, on commence à avoir des détails avec la mission Messenger de la NASA. Et dans quelques années, on espère aussi que la mission BepiColombo, c'est dédié aux messieurs qui avaient fait les calculs pour te revenir trois fois hein, en 1970, de l'Agence spatiale européenne, va nous donner plus de détails. Vénus a été euh, la cible de, euh, de l'exploration soviétique avec euh, 19 ou 20 missions Vénus. Euh, hein. Vénus euh, est quelque chose d'autre, quelquefois, comme la, la, la comète d'Alé en 1986. Mais, et, et ils avaient aussi euh, obtenu la, la, la grande, les grands résultats d'être capables de descendre à la surface. Vous voyez ici, il y a la Vénéra 13 et la Vénéra 14, je pense, qui, qui sont représentées. Ici, il y a la sonde, c'est dans, ce pas une bouche de un, un requin, mais c'est les pieds de la sonde. Il y a des petits bras qui faisaient de, de, des analyses hein, en situ. La température est 425 degrés centigrades. Les plombs font. Donc l'électronique, à ce moment-là, souffrait <rire> un tout petit peu. Et n'arrivait pas à survivre plus que 30, 35 minutes. Donc, l'émission était très, très euh, serrée. Et on essayait de faire tout. Hein, de, de, de, ici, vous avez un œil de poisson comme objectif. Ici, vous avez l'horizon euh, vénusien. Et vous voyez que les rochers vénusiens sont, sont très euh, plates, aplatis. Mais ils ont de, de, de, un une aspect qui est très, très pointu. Donc, ça veut dire qu'il y a une atmosphère, et on sait qu'on a une atmosphère de 90 bars, hein, donc 90 fois l'atmosphère terrestre, une température infernale partout à cause de l'effet de serre qui empêche euh, la, la, la radiation de la chaleur vers l'extérieur. Ça, c'est l'atmosphère qui nous empêche aussi dans les visibles de voir la surface de la planète. Ça, c'est l'atmosphère extérieure, c'est les, les nuages qui nous envoient, la plupart de la lumière solaire, c'est pour ça que Vénus est l'étoile la, la plus brillante, étoile entre guillemets, la plus brillante du ciel. Mais pour euh, transpercer cette euh, voile atmosphérique, on a utilisé le radar et avec des missions radar, qui ont été plusieurs missions de, de suite, on est arrivé à avoir une photo radar de la surface. Donc on connaît toute la surface. Il y a très peu de cratères. Au contraire, ben, clairement, avec une atmosphère de 90, atmosphères de pression, ce qui rentre brûle dans l'atmosphère et se détruit complètement. Et eh, là, il y a un aspect, et, et on a trouvé plusieurs choses volcaniques ici. Rappelez-vous, c'est une photo radar. Donc, il y a des informations sur la morphologie, mais il y a aussi de la, de, de, des informations sur la structure du sol. Parce que les radars pénètrent à l'intérieur du sol en fonction de sa longueur d'onde. Donc, ça signifie qu'il vous donne aussi une information sur la, sur la porosité, sur euh, la taille et ce qui se passe au sol. Et donc, les différentes euh, intensités qui sont réfléchies par euh, la, la, la surface de Vénus dans les longueurs d'onde des radars ne sont pas exactement celles d'une caméra euh, dans les visibles. Mais on a plein d'informations. Il a pas des cratères, il y a des volcans, il y a des coulées de lave. Et en effet, là, c'est qu'on voit à côté des sondes, des terrains typiques des euh, euh, zones qui ont été affectées par un volcanisme assez diffusé. Vous connaissez tous, chez, on est chez nous, là, plus ou moins. Hein? Et chez nous, ça signifie être aussi à côté de la Lune. Lune et Terre, c'est un exemple particulier. La taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre fait si que c est, c est le, les rapports hein, entre les deux volumes et les deux masses est unique dans les systèmes. C'est les rapports les plus grands hein, entre la masse du satellite et la masse du primaire. Donc, on pense plutôt à un système double, une planète double, plutôt qu'une un, planète avec son satellite. Aussi, si l'histoire de la l'origine de la Lune est très liée à celle de la Terre parce que la théorie qui en ce moment est, est plus suivie est euh, un grand impact qui a ramené plein de, de débris dans l'orbite terrestre qui se sont euh, réaccrétés dans le systèmes. Ça est, est suggéré du fait qu'il y a beaucoup moins de fer sur la Lune que sur Terre. Donc, ça signifie que la Terre avait déjà commencé sa différenciation, le fer était rentré. Vers le centre de, la, de, la, de notre planète. Et la Lune donc, euh, s'est formée à partir d'une euh, source de matériel qui était un peu, un peu vrille, euh, opéré en hein, quelque façon, de, de, de faire. Euh, la Lune, on la connaît assez bien. Hein, on a commencé à y aller à pied, en voiture. Hein, et on a mesuré des kilomètres et des dizaines de kilomètres. Euh, et on a 380 kilos d'échantillons, qui sont les seuls échantillons extraterrestres au-delà des météorites qui viennent toutes seules. Et euh, nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Nous avons appris, euh, euh, par exemple, que, euh, vous savez, il euh, n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tous les, tous les phénomènes d'érosion de, euh, euh, et des phénomènes, de, de, de, de, de, euh, disons, de variation, de modification, chimiques des, des, des objets Ce ne sont pas là l'érosion est une érosion par impact des, des particules plus ou moins grandes et euh, l'histoire de la lune est une histoire ancienne les, les roches les plus jeunes qu'on a trouvé sur la lune ont quelque chose de l'ordre de 3,8 millions d'années milliards d'années qui sont les plus vieilles et que on trouve plus ou moins euh, sur la Terre. Donc, en mettant ensemble Terre et Lune, on a une vision complète entre 4,5 et aujourd'hui de l'histoire de cette côté, de cette région autour du Soleil, qui est particulièrement intéressante. Parce que c'est la seule région où il y a de l'eau à l'état liquide, qui est fondamentale, comme on verra pour euh, comprendre. Alors, il y a de l'eau ailleurs, mais pas à l'état liquide. Par exemple, sur Mars, dans les calottes polaires, qu'on avait découvert depuis euh, le 19e siècle, on a trouvé euh, des choses curieuses. Les calottes, l'hiver, sont des CO2 solides, hein, un hydride carbonique solide, et l'été sont d'eau, hein, des glaces d'eau. Euh, la variation de température entre l'hiver et l'été martien est telle. La, la température est au niveau de fer sublimer les CO2 solides l'été, mais pas la glace d'eau. Donc la glace d'eau reste et il y a cette duplicité de calotte polaire martienne. Lorsqu'on les regarde au télescope, on voit qu'il y a beaucoup de différences dans la photométrie. Donc la, la lumière réfléchie se comporte dans une façon différente, qui n'a pas toujours quelque chose à voir avec la réalité. Ça, ce sont des images. Qui montre par exemple l'existence de, de, de canyons de, de, de l'ordre de 5000 km au-dessus de l'équateur martien, avec une profondeur de 10 à 12 km, des largeurs de dizaines de kilomètres, et aussi la présence des montagnes volcaniques, donc des dômes volcaniques, qui sont 28 km par rapport aux terrain qui sont autour. Il n'y a pas une surface zéro duale. À, à la présence d'océans sur Mars, donc on les fait par rapport... 28 km, si vous y pensez un instant, et vous prenez les, les, les points les plus bas et les points les plus hauts sur Terre, ça fait 18 km, enfin 19 km plus ou moins. Et c'est 10 km en plus. Ça, c'est possible parce que, bon, Mars, c'est plus petit, donc la gravité sur les matériaux qui sortent de volcan a une action moins importante. Et d'autre côté, il n'y a pas une tectonique à plaque sur Mars. Donc, s'il y a quelque chose qui sort, sans s'empile sur le même lieu. Ici, avec la technique à pile, s'il y a une source profonde, comme par exemple au-dessus d'Hawaï, hein, après un petit peu de temps, la plaque se déplace, la, la lave continue à sortir, et, et ça provoque la, la, la formation d'îles, hein, d'archipels, et pas d'un grand euh, mont qui ne serait pas... Euh, capable de survivre. Les monts les plus grands, c'est le mont Olympus, hein, celui-là. Euh, c'est 28 km par rapport aux zones euh, qui sont autour. Et la dimension est bon. Pour vous donner une idée, ici vous mettez Paris, hein, là il y a Marseille et là il y a Londres. Hein, pour, euh, pour avoir une idée géographique. Et sur Mars, on retrouve, il n'y a pas d'eau, mais il y a une atmosphère toute faible de CO2, hein, un dixième de l'atmosphère, moins qu'un dixième de l'atmosphère terrestre. Et donc, on a des phénomènes qui sont quand même bien présents, comme des phénomènes d'érosion. Hein. et Là, ce sont des dunes, des champs de dunes, qui se sont formés et qui sont présentes presque partout. Et il y a des tempêtes de temps en temps qui soulèvent tous ces... Ces, ces sables rougeâtres, riches en fer donc euh, qui, qui, sont, euh, qui qui couvrent la, la planète entière naturellement lorsque vous faites une mission spatiale il y a toujours quelques pépins alors à présent, la, la première mission qui a mis en relief la, la, la, les visages de Mars ça a été Mar, euh, Mariner 9 Mariner 9 a envoyé 11 000 photos de la planète entière à une résolution de euh, quelques kilomètres, des dizaines de kilomètres, et a mis, euh, et, et nous a fait rêver. Parce qu'avant, on avait vu quelques petites parties du Sud, il y avait quelques petits cratères, on a dit, encore les cratères, on, on ne peut plus. Et, et au contraire, là, ça c'était en 1971, on a eu cette merveille de planète, plein de, de phénomènes euh, physiques et euh, géophysiques qui nous a fait rêver. Mais au moment où on est arrivé, alors on est tout Plein d'enthousiasme, on regarde, on va voir, la planète était complètement euh, enveloppée par une tempête de sable qui empêchait de voir dedans. Donc on est resté en orbite, on a regardé les deux petits satellites Phobos et Deimos qui étaient à côté, et, et après on a attendu que la poussière sédimente. Et après, pendant un an, on a été satisfait. Et, donc, euh, ça c'est Mars, et Mars en ce moment est objet de plein de choses. Il y a trois jours, hein, samedi passé, est partie une autre sonde, le, le Science, Mars Science Laboratory, qui va arriver dans neuf mois avec une camion, ce n'est pas une voiture, c'est un camion qui automatiquement va, va, va, va faire des analyses partout. Mais et, et il y a déjà eu des, des sondes extraordinaires qui s'étaient euh, Opportunity et Spirit, qui ont fait des grands tours, grands tour, une trentaine de kilomètres tout seul. Vous y pensez, hein, c'est un jeu merveilleux. Hein. Je, je pense toujours à mes collègues américains qui sont capables de rester des jours là en disant bon maintenant je vais là C'est vraiment euh, la, la, la, la, la joie de, de, de, de, de faire un, les courses euh, dans les petites autos. Et vous voyez, il y a des traces hein, qui sont visibles. À partir de l'orbiter, ça, c'est le Mars Reconnaissance Orbiter qui était en train de reprendre ces cratères, par exemple. Alors, ça, c'est un élargissement de la partie haute de la photo. Et dans cette... Hein, vous voyez qu'il y a les traces de la sonde qui est là et la sonde elle-même qui est en train d'explorer de près cet objet. Et vous voyez les dunes qui sont au centre du cratère qui montrent encore cette grande activité euh, éolienne qui est sur la planète. Et ça, c'est la, la photo correspondante qui a été du cratère qui a été reprise à, à partir du sol de la opportunité. Et ça, c'est une partie de la sonde. C'est la signature de la sonde, toujours. Et donc, on voit ce que cette partie-là du cratère. Et donc, avec tout ça, on a des milliards de mégabits hein, à analyser. Pour, et qui arrive avec une continuité extraordinaire. Un de deux sondes, je pense que c'est spirit, s'est euh, arrêté parce que la poussière a, a couvert complètement les, les, les, les panneaux solaires. Et donc, Il euh, n'y a, a, a, a personne qui va balayer la, la poussière. Et donc euh, ça a tari la source principale d'énergie. On arrive à une première frontière qui est assez importante, que c'est la, la ceinture des astéroïdes. La ceinture des astéroïdes contient des millions de petits corps, de grains jusqu'à 1000 km qui est CRS, et qui représente quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est la mine dans laquelle nous allons chercher les nouvelles sur les... Euh, caractéristiques de la, des matériaux qui ont donné lieu à la naissance des planètes. Parce que probablement, il s'agit d'un essaim d'objets euh, qui étaient là, prêts à former une planète. Et malheureusement, Jupiter, qui était un petit peu plus loin et qui, pouvait avoir une, qui avait une source de matière beaucoup plus importante, a grandi trop tôt par rapport à la croissance de cette planète et donc à bousiller, à perturbant les orbites des objets qui s'étaient là-dedans, et, et un certain nombre l'a euh, envoyé vers le soleil, des autres l'a chassé au-dehors du système. Ceux qui sont restés, c'était celui qui avait une orbite plus stable et qui ressentissait moins de cette chose, mais en, en ayant une orbite stable, plus stable, euh, après, c'était difficile de les faire rencontrer. Ils sont restés surgelés dans la position initiale, mais heureusement, nous donnent des renseignements précieux sur ce qui était l'état de la matière à un certain moment de la formation planétaire. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer d'aller et regarder les maximum d'informations sur ce que ces objets sont capables de nous donner. Euh, je vous montre les le derniers qui est en train d'être, il n'y a pas la voix parce que j'utilise la mienne. Et, et ça c'est Vesta, hein, le deuxième en, en taille qui est en train d'être exploré par une mission qui s'appelle Dawn, l'aube. Et vous voyez, on est encore dans les, dans, dans, dans les cas de la merveille. Ça c'est les pôles sud. Les pôles sud c'est un grand bassin, un bassin presque grand comme la taille même de l'objet. Au centre, il y a une montagne, et cette montagne est de 25 km. On commence à avoir des choses extrêmement euh, importantes. Vous voyez ici toute une série de, de, de, de détails. Et maintenant, on est en train de survoler cette partie centrale hein, du pôle sud, avec les parois de ces bassins. Et maintenant, on se déplace dépla dé, dé vers le nord, où on trouve encore des cratères, des cratères, des cratères, mais avec beaucoup d'indications de différences des matériaux sur la surface qui en est en train, on a 4 millions d'espectres à analyser. Hein, on a commencé le travail, les travail le 25 juillet passé et, et, et à fin décembre, on arrive au max, à, à la distance minimale. Et là, vous voyez, on se déplace vers euh, l'équateur et on trouve ces sillons incroyables qui semblent s'être fo formés en certains moments lorsqu'il y a eu une interaction avec un autre corps qui a roulé, sur, euh, qui semble avoir roulé. Hein. Sur, sur les sur l'équateur de de cet objet et bon euh, des cratères après on en fait mal aux yeux de regarder comme ça donc on arrête et on continue rapidement euh, ici vous avez une explication de comment les astéroïdes sont aussi considérés comme possibles euh, sources des molécules prébiotiques d'où vient l'oxygène L'hydrogène et les carbons qui, étaient, qui ont été nécessaires pour former le DNA. DNA. Et, et bon, une des hypothèses, c'est qu'il vient de petits corps. Et les petits corps sont les astéroïdes et les comètes. Donc, c'est très important pour nous aller regarder, possiblement prendre des échantillons, les ramener et étudier ce qui se passe. Il y a une mission américaine qui s'appelle Osiris-Rex qui va partir. Probablement en 2016, c'est approuvé et l'argent est là, donc pour l'instant, ils ne l'ont pas encore effacé. Euh, les programmes, on va voir parce que chaque année, ça peut arriver. Euh, ils, sont, ils sont rigolos. Et il y a une mission européenne qui est là depuis longtemps parce que l'Europe, c'est beaucoup plus tranquille, plus lente, etc., qui s'appelle Marco Polo. Euh, c'est la Marco Polo R, hein. R on ne sait les retours, on la revanche, c'est la deuxième fois qu'elle a étudié, euh, qui va être décidé en 2013, si l'a faire voler ou non. Et donc, euh, on verra, et on espère d'avoir la possibilité de euh, faire ça. L'Europe, quand même, a eu son, son plein d'astéroïdes avec la mission Rosetta, qui est en cours en ce moment, est passé en 2008 à côté d'un astéroïde, en 2010 à côté d'une autre astéroïde qui était Lutetia à Paris, entre autres, qui était assez euh, intéressant. C'était les plus grands avant, avant ce qu'on a vu là. Et, et, et, et, et, et est en train d'aller vers une comète qui va être rejointe en 2015, ayant un laboratoire, les, les robots, typiques qui va descendre sur la comète et euh, faire ses analyses. On passe de l'autre côté de la frontière et ça c'est vraiment une frontière, pas seulement pour la taille des objets. C'est clair que euh, comme on verra, euh, les, les planètes extérieures ont eu la possibilité de s'accrêter parce qu'il y avait beaucoup plus de matière disponible pour leur croissance. On verra pourquoi plus ou moins. Et, et, bon, c'est simple, hein, si vous regardez la région, hein, dans laquelle est, la région est à cinq unités astronomiques, il y a beaucoup plus d'espace où il y a de la matière qui peut être bouffée par les planètes. Et, et donc là, vous avez Jupiter avec son atmosphère extérieure qui est siège d'une dynamique atmosphérique extrêmement importante. Ici, vous avez la grande tache rouge où il y a la possibilité de mettre soif à la Terre, pour avoir une idée des dimensions. Et les tâches blanches aussi sont tous... Des, euh, des anticyclones euh, qui, qui sont en train de, de, de se développer et rester longtemps, parce que plus grand est la taille de ce type de, de perturbation atmosphérique, plus long est le temps de vie de cet objet, selon les modèles qui ont été faits. Au moment où on est passé derrière, hein, Jupiter, Jupiter a été utilisé pour faire une, une éclipse de soleil, comme coronographe hein, du Voyager Et on a découvert que aussi Jupiter avait des, un système d'anneaux, un système d'anneaux moins sophistiqué de celui de Saturne qu'on connaissait depuis longtemps, mais quand même bien présent, avec un bord extérieur bien lisse et propre. Il y a un, un, un éboueur hein, qui s'appelle Adrastea, c'est un petit caillou, de quelques dizaines de kilomètres qui euh, fait le travail. Et on trouve une grande quantité de poussières qui forme une espèce de lentille qui probablement est liée à la et à l'échange de matière avec un hein, des satellites de, de, de, de Jupiter. Jupiter a des centaines de satellites, mais les quatre les plus fameux sont IO, Europa, euh, Ganymède et Calyste. Ils ne sont pas à l'échelle. Vous trouvez quelque chose de différent dans, dans ces premiers objets qui sont des objets solides au dehors du, de, de, dans la partie extérieure du système solaire. Bon, il euh, n'y a pas de cratères sur, sur euh, euh, Io, il y a très peu, hein, pour la précision, des cratères sur euh, Europa. Il a pas il y, y a un certain nombre de cratères sur Ganymède et Callisto. Est-ce que les deux les plus proches dans l'ordre, Io, et Europa, sont, ont été respectés par les bombardements. Non, il n'y a aucune raison pour penser à ça. Et donc, ça veut dire qu'ils ont été régénis. Ça veut dire que les cratères ont été effacés. Et en effet, au moment du passage du première, de la première sonde à côté des Io, il y avait quelque chose comme un huit, huit volcans actifs au même moment. Et vous voyez ici hein, deux bouches volcanique avec l'éjection des matières, et aussi il y a des coulées de laves etc. Donc, il y a un monde qui est en évolution continue. Même chose, ici, il n'y a pas de volcan, il y a plein de fractures, et il n'y a pas de cratères, sauf quelques-uns très, très éparpillés. Ce sont deux mondes qui sont les plus proches à un, à un géant. Les géants interagissent selon des forces des marais, avec ces corps, qui sont Obligé par la marée, comme la Lune, hein, à se mettre dans une orbite stable et avec une euh, période qui, est, qui permet de montrer toujours le même visage à la planète. Mais entre les quatre, il y a aussi des relations étroites, dynamiques. ils se retrouvent en façon telle que lorsque euh, Io fait un tour autour de Jupiter, par exemple, Ganymède fait deux... Euh, Pardon. Lorsque Ganymède fait un tour autour de Jupiter, Ion fait deux. Hein? Il y a de, ce type de résonance. C'est une résonance multiple. Dans le... Et alors, il y a une bataille entre Jupiter et Ganymède au moment où ils se trouvent dans la même alignement, dans la, sur la même ligne. Et Jupiter tend à circulariser l'orbite, Ganymède tend à augmenter l'excentricité. Ça, ça provoque des étirements à la surface. Avec une dispersion d'énergie dans les pauvres planètes au milieu, hein, Io et Europa, et qui est à l'origine d'une dispersion, donc d'une euh, présence d'énergie qui peut être utilisée pour fondre, dans le cas euh, des, des matériaux à l'intérieur, de casser la surface. Et là, on trouve des fractures, étant donné qu'il y a de la glace, dans le deuxième, cette énergie est aussi utilisée pour faire sortir de l'eau, qui se glace immédiatement, mais qui lisse complètement les choses. Donc on a deux mondes qui sont en, continu, en évolution continue un qui est encore des silicates, l'autre qui commence à être moitié silicate, moitié glace, et les deux autres qui sont moitié silica, plus d'eau, plus de glace que des silicates. À l'intérieur, D'Europa, on pense qu'il y a une mer, un océan d'eau. De, et, et ça, c'est un des objectifs des de, de gens, d'envoyer quelqu'un à regarder ça. Euh, de suite, on arrive euh, au Seigneur des Anneaux, euh, ce tourne, qui a cette merveille d'anneaux qui sont des milliards de satellites, des petits satellites de glace qui sont organisés dans cet ensemble d'anneaux. Et eh, vous voyez ici la plus belle image qui a été produite par la sonde Cassini. Hein. Il y a le soleil qui est euh, euh, Saturne qui éclipse les soleils et à travers son atmosphère, hein, il y a un réflexe de lumière du soleil qui sort. Et vous voyez la, la, la lumière diffusée vers l'arrière et vers l'avant par les anneaux. Et les anneaux, la lumière diffusée par les anneaux, illumine la nuit de Saturne et projette sur Saturne lui-même l'ombre des anneaux qui ne sont pas illuminés par le soleil. C'est un ensemble de, de, de choses. Ce n'est pas un dessin, c'est une image vraie. Hein, et si vous aimez ce type de choses, vous allez sur le site Cyclops, avec la I, Cyclops, hein, qui est la site où il y a toutes les images ont été mises en place par euh, la NASA. Euh, de, de, de, de, de, de, de Toutes les images de Cassini et d'autres planètes qui sont mises en place par la NASA. Le système des anneaux est géré par la présence d'un certain nombre de lunes, de petites lunes de l'ordre de centaines ou dizaines de kilomètres. Pour faire un exemple, il y a les deux lunes Pandora euh, et, Pitem, et, et Pan, Pan et Pandora, je pense. Je, j'ai un trou en ce moment, bon, les deux satellites qui gèrent un, un des anneaux les plus extérieurs, l'anneau F, on l'appelle les satellites bergers. Ce sont des satellites qui sont capables de, euh, comme les chiens de bergers, hein, de maintenir les particules, là, c'est un particule qui a la, la tendance à s'éloigner, et paf, la fin, de rentrer dans l'ordre. Comment C'est un échange de, de ce qu'on appelle les moments cinétiques. De, euh, des particules et des anneaux. L'anneau à l'intérieur va plus vite que la particule, donc lorsqu'il se rencontre, il y a un échange et la particule gagne, aux dépenses du satellite, un petit peu de vitesse dans l'échange de moments. Et alors, bon, l'échange de moments, ça signifie que ce gagne de vitesse se rapproche vers la planète. Les vitesses qui prévient plus grandes sont vers la planète. Au contraire, de l'autre côté, la particule, la même, rejoint le satellite extérieur et produit un effet opposé à celui à, à, à ce qu'on a vu, donc cède un petit peu de sa vitesse, donc se remet à sa place. Donc avec ce jeu-là, l'anneau le, est maintenu stable. Et regardez, ça c'est une autre merveille, hein. ça c'est l'ombre de l'anneau sur un, un de deux satellites <coughs> repris à euh, un, un certain moment. Les autres satellites <coughs> glacés sont... Euh, sont à couple hein, et, et avec deux exceptions. Euh, les plus extérieures, Phobé, probablement un, un objet lointain euh, capturé, et, et l'autre, c'est que les résidus d'un événement catastrophique qui s'est passé entre euh, ces satellites-là, qui est Japet et euh, Titan, qui est le, le, le, le roi des satellites de l'autre côté. Les, les couples sont Mimas et Encelade. Encelade est très important parce qu'on a trouvé encore des choses très curieuses lorsqu'on s'est approché. Tétis et euh, Réa et dont Tétis et bon, verra. Euh, et Réa et, et Japet, euh, Excusez-moi, l'âge. Hein? On les trouve dans les bouquins. Et, et pourquoi c'est important, c'est là, c'est c'est très important parce que en passant à côté, on a vu qu'il y avait une émission d'ions euh, d'hydrogène. C'est une espèce de comète, hein, des petites comètes, 500 km de diamètre, glace, et le pôle sud, vous voyez, est traversé par des fractures, probablement d'origine maréale comme dans les cas précédents, et il y a des jette des matières, des geysers froids, hein, qui sont à l'origine de ce type démission de, de, euh, La mission Cassini, qui a commencé à travailler en 2004, mais qui va travailler jusqu'à 2016, et chaque 36 jours, on nous envoie euh, des terres habites, des de données, et est programmée pour voir plusieurs fois euh, l'action de ça. Et ça est passé aussi assez récemment, et, et c'est très intéressant. Euh, Titan a été l'objet de la mission Huygens, faite par l'ESA, la, par la, par où il y avait la, la, la descente à l'intérieur de l'atmosphère d'une sonde, Huygens, Huygens parce qu'elle a été découverte par, par Christian Huygens, et cette sonde, euh, en 2005, le 14 janvier, est descendue à la, dans l'atmosphère et a réalisé euh, les mesures de toutes les propriétés physiques et chimiques de l'atmosphère. C'est une mission dans laquelle on a commencé à travailler en, 2000, en 1980. En 2005, on a eu les premières deux heures et demie de données sérieuses. Hein? Et encore aujourd'hui, on arrive à avoir des données. C'est la dernière cathédrale probablement de l'émission de l'espace pour ce qui concerne la planétologie. Euh, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une atmosphère d'azote majorité, et des méthanes. Les méthanes ne pourraient pas être présentes à l'atmosphère parce que le soleil, par photodissociation, aurait cassé toutes les molécules dans l'âge de, de, de, de, de de, du satellite. Mais s'il y a des sources, et ça, ça a été dit en 1981 par un étudiant qui est devenu maintenant euh, académicien à, à, aux États-Unis, il s'appelle Jonathan Lunin, euh, dans sa thèse, il avait dit « bon, s'il y a du méthane, il doit y être du liquide sur la surface ». Et en effet, la, Cassini, la sonde Cassini, avec son radar, a déterminé la présence des lacs, de méthane dans la partie estivale de, l de, de la sonde. Et écoutez, vous avez vu sûrement cette film. Je vous montre rapidement. Rapidement, c'est rapidement. Oui. Alors là, vous avez euh, la configuration au moment du départ de la sonde, hein, la Terre qui passait avant le Soleil, et rapidement. Bon. On fait sept ans de voyage vers Saturne, hein, vers le système de Saturne, Saturne-Titane, donc il y a les autres satellites autour. Et euh, les jours de Noël de 2004, la sonde Huygens est détaché et à la distance de 4 millions de kilomètres est envoyé comme une fronde dans le centre d'une cible de 1000 kilomètres, plus ou moins de 1000 kilomètres autour de l'équateur des Titans. La mission donc arrive, et là vous avez la hauteur et la distance temporelle des images. On rentre dedans et vous voyez, on ne voit rien parce qu'il y a un brouillard déterminé par la présence de, ces, de, de, de cette molécule lourde euh, d'hydrocarbures, et jusqu'à quelque chose de l'ordre de 80 km, on commence à voir quelque chose. On voit qu'il y a, par exemple, de grandes lignes ici, qui pourraient être des euh, de dunes, ici où il y a la main, hein, et on voit qu'il y a des zones plus sombres plus claires. Et dès qu'on s'approche, on est en train de descendre, on trouve qu'il y a des réseaux fluviales dans la partie plus claire qui est relevée par rapport à la partie plus sombre. Et, et ça semble que ces réseaux fluviales vont se jeter à l'intérieur d'un lac séché qui est dominé par une série de petites collines qui sont une dixième, en hauteur, centaines de mètres, dizaines de mètres, vers lesquelles la sonde est en train de s'engouffrer et essayer de descendre. De l'autre côté, on voit qu'il y a un paysage qui est assez complexe. On descend de plus en plus et à la fin, on arrive à toucher les sols. On est au-dessus d'un parachute hein, à, une, à une vitesse de 4-5 mètres par seconde, donc 18 km par heure. Tous les mondes étaient avec les doigts croisés et finalement, on a fait une mission incroyable, voilà. Maintenant, vous êtes en train de voir la même chose, mais avec une caméra qui était de côté, pas la caméra qui était au-dessous de la, de la sonde. Et donc, on revoit notre côte de ces lacs séchés, les collines qu'on a vues tout à l'heure où s'est engouffré la, la sonde. Vous avez ici les systèmes des lacs, là, les, les, les champs de dunes longitudinales et la partie plus complexe de, de, de, de l'autre rivage de ces lacs et la sonde descend descend, descend j'espère rapidement et va descendre dans un lieu qui rassemble au fond d'un lac ou d'une rivière complètement séchée il y a toute une série de galets qui sont des glaces sales pas des rochers des glaces d'eau sales, voilà, hein, qui rambent, rambent, font, font penser, hein, ça c'est 15 cm pour avoir une idée de là. Et là, c'est la, la lumière de la lampe de la sonde qui faisait une analyse spectrale de la composition du sol. Ce que vous voyez passer, c'est l'ombre du parachute qui s'abat au sol au moment de la distance. On était à 10 unités astronomiques, à 80 minutes. Temps. On a on est descendu à l'aveugle, naturellement, et surtout parce que la sonde était orientée vers euh, l'atterrisseur pour prendre les données. Et après, la mission, c'est renverser vers la Terre et envoyer tous les données à Terre. Donc on est resté longtemps. Moi, j'ai eu un instrument sur, sur cette sonde qui a mesuré la pression, la température et la densité et les propriétés électriques de l'atmosphère pendant toute la descente et ça ça a été une, une aventure extraordinaire hein, qui a marqué ma vie scientifique en hein, quelque façon dans oui. cinq ans de travail hein, <rire> c'est quand même quelque chose pour deux heures et demie de données ça c'est à dire euh, aux élèves qui veulent faire notre métier il faut être patient très patient donc euh, vous avez après euh, les deux autres les des deux, deux autres euh, planètes qui sont euh, uranus, qui au lieu d'être une tupie comme tous les autres, a une balle qui roule sur les plans de l'écliptique. Hein. Son pôle est dirigé dans cette direction vers le soleil. On ne voit pas trop parce que, euh, la, la, et, et c'est bleu parce que euh, les hydrocarbures qui sont euh, à l'intérieur de la couche supérieure de l'atmosphère, ont absorbé toute la partie rouge de l'atmosphère. Et donc, ce qui est réfléchi est la partie. Hein, et il y a des brouillards assez forts hein, d'hydrocarbures hein, qui ont empêché ça. En plus, je vous rappelle, le, le, les images ont été obtenues avec 5 kilobits euh, de, de, de mémoire hein, qui était celle qui était à bord du Voyager. Et quand même, euh, ont été, euh, les, sont les seuls pour l'instant, et ont été capables de redécouvrir hein, le système d'anneaux et d'explorer le système de satellites dont ici, il y a un de satellites euh, glacés qui s'appelle Miranda et Pouk qui a été découvert par hein, les... c'est le seul le seul système où les, les, les nombres de satellites ne sont pas ne, ne provient pas de la, de la de la mythologie grecque mais plutôt de la mythologie shakespearienne ça c'est tout des noms parce qu'ils ont été découverts par Herschel et donc Herschel euh, a demandé, et, et en son honneur, hein, ont été donnés des noms qui venaient de l'Angleterre, et donc de la, de la comédie euh, « mm -hmm. Rêve de nuit de la niété » de Shakespeare. Euh, Umbriel, Ariel, euh, Oberon et Miranda sont les noms des satellites qu'on avait découvert à partir du sol, aussi Herschel avait découvert d'eux, et euh, Puck a été découvert, hein, c'était les follets, <rire> les lutins. Et après, il y a euh, Neptune. Neptune, euh, c'est très familier, mais c'est très inhospital. C'est le, le lieu le plus froid du système, avec ses deux satellites, euh, Triton et Néréide, que est tout petit. Hein, je je n'ai pas mis l'image. La chose que je vous montre, c'est que aussi Neptune qui a un système d'anneaux. Et ce système d'anneaux est aussi caractérisé par la concentration d'arcs de matière, qui probablement est due à la présence de satellites qui ont concentré euh, ou des phénomènes qui ont permis de concentrer ça. Les satellites ont été découverts à Paris 7. Donc on est bien heureux de les présenter par notre collègue André Braic, qui l'avait découvert à partir du sol euh, avec des occultations. Donc, il attendait qu'une qu étoile soit occulté par Neptune et il voyait qu'il y avait une diminution de la lumière mais il n'y avait pas une diminution de l'autre côté il avait correctement pensé au fait qu'il y avait des, des concentrations de matière et alors ils lui ont donné la possibilité de lui donner un nom et la, cette image est une image de 1989 deuxième centenaire de la Révolution française elle s'appelle égalité liberté fraternité <rire> Pour, les Américains n'étaient pas trop satisfaits de cette histoire, parce qu'ils disaient que c'était un événement sanglant. On est à la frontière du système solaire, et on a découvert quelque chose qui était au-delà de Neptune. Et ça, c'est le premier objet d'une nouvelle population, qui est une population énorme, hein, qui euh, est la population des objets transneptuniens. Ok, ok. Alors. Le dernier, c'est, bon, Pluton est le premier des objets qui sont euh, de cette nouvelle population. Et Pluton a été découvert en 1930, mais ce n'est euh, pas une planète, c'est une planète naine. On lui a laissé une petite histoire. A ah, quatre satellites, euh, le plus grand s'appelle Charon. Et a été étudié longtemps au moment où il s'est présenté dans la meilleure façon au sol. Pour être rapide, donc là, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, il y a les autres systèmes planétaires. Et les autres systèmes planétaires nous permettent de penser qu'il y aura un jour une planète, dans laquelle, comme chez nous, la forme de vie hein, est extraordinaire, avec toutes ces différences, mais avec toujours la même structure de base. Et donc, ce qu'on qu aimerait bien trouver, c'est une planète où tout ce qu'on a connu ici hein, nous amène à être le plus serein et le plus tranquille possible. Merci. Alors première question. Euh, Europa et Io sont donc euh, des satellites des corps qui sont très proches l'un de l'autre. On, on retrouve un corps qui est euh, donc Io qui, qui est dépourvu d'eau, alors que Europa est totalement recouvert de glace. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que euh, ces deux satellites ont euh, pour l'un beaucoup d'eau et pour l'autre pas du tout Non, on ne le sait pas. On peut supposer. On peut supposer que étant donné que là passe la frontière. La, la ligne des glaces, disons. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur de, de, de Io hein, est silicate, avec un petit peu de glace. Tout ce qui est à l'extérieur est euh, des glaces d'eau, en plus. Hein, des glaces d'eau, dominant la, gla, la dominance absolue de la glace d'eau. On pourrait penser que la glace était aussi sur, sur euh, Io mais que la l'effet que soit si proche à Jupiter, c'est les plus proches à Jupiter. Et vous savez que la, les, les effets des marées sont euh, des effets qui vont comme un 1 sur R cube, hein, sont comme la troisième puissance de la distance. Donc les plus près sont ceux qui subissent des, des effets plus grands. Alors cette dispersion d'énergie déterminée par cet euh, ensemble qui a amené à la fusion interne a peut être à l'origine du fait que la température de surface de ce corps est telle que l'eau s'est évaporée. Mmh. Sublimée et évaporée. Mmh. Mais ça c'est. On n'a pas trouvé de l'eau, on a trouvé du soufre surtout. Beaucoup de soufre. Et du sodium. Mmh. Oui, euh, à un moment donné, donc on voit dans la très jolie vidéo sur la mission Wiggins, donc, le, euh, donc que l'appareil se pose sur le sol ferme. Or vous disiez qu'il y avait des lacs de méthane. Euh, donc, s'il n'est pas tombé dans le méthane, c'est un coup de chance ou vous aviez calculé? Euh Absolument pas. On n'avait aucune idée de ce qu'on aurait trouvé sur la surface. C'est pour ça que tout le monde était toujours comme ça lorsqu'on attendait. Et euh, en effet, on avait prévu un des expériences, l'expérience de ce qui s'appelait Surface, surface euh, Science euh, Package, qui avait moitié des choses qui pouvaient marcher si c'était dans l'eau. Par exemple, mesurer l'oscillation la, la, la, des vagues, mesurer l'index de réfraction du liquide. Et, entre autres, c'était euh, une, une mesure faite avec un instrument qui avait un saphir euh, artificiel qui est utilisé en Angleterre pour mesurer la qualité de la bière. C'était hein, parce qu'il mesure l'index de réfraction de la bière et décide qu'elle est de bonne qualité ou non. Et ça, ça a été transporté par nos collègues anglais à la surface. Et donc, il y avait moitié d'expériences. Par exemple, il y avait une expérience qui a marché. Non, les pauvres messieurs qui avaient cette expérience, le PI, c'était mon collègue anglais, il, avait assuré, il a, lui avait assuré minimum trois minutes de survie. Il a, il a survécu deux heures, donc ça lui a tout a marché bien. Mais il avait tout fait pour faire trois minutes de mesure. En 25 ans, hein, toujours. <rire> et les trois minutes, alors, moi j'avais euh, un série d'instruments dans l'atmosphère, deux heures et demie, c'était un rapport impossible. Alors j'ai dit, bon, <rire> tout vient dans tu viens de mon expérience, tu m'amènes ta compétence sur les décéléromètres qui me servaient, je te laisse utiliser <rire> un, un, un, un, un, <rire> un sound de l'acoustique. Ainsi, qu'il a mesuré aussi la vitesse du son, euh, qui était prévue pour les, pour, aussi pour le liquide dans le cas s'il y avait un fond qui n'était pas trop loin, mais aussi dans l'atmosphère. Donc, il avait, disons, quelques kilomètres de, de données qui pouvaient être utilisées. Euh, le, le méthane, c'est un solvant qui est polaire et il, il est liquide sur Titan. Est-ce qu'on pourrait imaginer la Terre? Titan est Donc, Terre? liquide dans certaines zones et à un certain moments de l'année. Parce que, euh, par exemple, là où on est descendu, on a trouvé qu'il y avait une pluie des, des méthane pendant les 4-2 heures qu'on est resté en contact avec la sonde. On a vu des gouttelettes qui se sont formées sur les cailloux. Parce qu'on était exactement au niveau où les passages entre les gaz et les liquides hein, dans, la, dans, la, dans le diagramme des phases, était à 93,5 euh, degrés Kelvin euh, et, et à la pression de 1,495 euh, bar. Hein, C'était le moment où les passait du liquide euh, euh, du, du, du, du gaz au liquide. Et, et donc euh, s'il il si y a un petit peu plus de, de, de température, ça évapore. Hein. S'il y a moins de température, ça se dépose. Et il y avait cette pluie. Donc, euh, il y a les lacs, là où les conditions étaient euh, telles que la, la, la, la, la, la phase liquide pouvait rester intacte. Il n'y a, a pas de vie. Hein, parce à il n'y a, a pas de vie, on a... On n'avait pas des éléments pour, pour la trouver, mais euh, c'est le cycle du méthane sur Titan est équivalent au cycle de l'eau sur Terre, exactement équivalent aux conditions environnementales euh, comparées. C'est une, une, une planète, hein, c'est un satellite, mais on l'appelle planète, où on peut dire que euh, les cycles de, de, de, du liquide, solide, gaz est équivalente à celui de la Terre, mais avec des éléments complètement différents. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les molécules se répliquent euh, à petite échelle, vu la température, comme je ne sais pas exactement, parce que là, les problèmes, c'est qu'il y a, euh, il y a une, une, un problème que les molécules du gaz temps à monter et être euh, photo photodissocié par les ultraviolets solaires. Donc un principe ne devrait pas y être de méthane dans l'atmosphère, sauf le fait qu'il y a les sources qui probablement proviennent de l'intérieur. Il de devrait y avoir un océan des de, de, de méthane à l'intérieur qui permet. De remonter ça et de, et de redonner la, la, la présence de méthane continu. Donc, euh, oui, on pourrait y penser. Euh, L'idée, c'est que c'était une euh, bouteille de Miller parfaite au niveau planétaire, parce qu'il y avait l'azote qui est inerte. Et en effet, moi, je devais mesurer avec mon instrument aussi la présence d'éclairs. Je n'ai trouvé per, aucune. Dans le désert, on, on est descendu. Mais je mesurais les propriétés électriques, donc il y avait des ions et des électrons dans l'atmosphère. En principe, on pourrait penser qu'il y a aussi une tempête. S'il y a une tempête et des éclairs, il y a de la dispersion d'énergie. S'il y a de la dispersion d'énergie, on pourrait obtenir des hydrocarbures plus complexes de ceux qui sont présents en, en, normalement dans l'atmosphère. Mais euh, sont très basiques, les, les, les, les hydrocarbures qu'on a trouvés. Et, éthylène, méthane, et éthane... Et, Chose toute simple, pas des choses plus complexes. C'est l'oxygène qui manque un petit peu. Euh, il y a quelques années, sur la surface de Mars, en comparant deux clichés, enfin des clichés euh, de la surface, on avait vu des traces d'écoulement donc euh, qui n'étaient pas, euh, pas dans les dans les clichés précédents, qu'on avait appelées une semble des gullises, et on ne savait pas à quoi, était, à quoi était dû cet écoulement. Est-ce qu'on a la, la nature maintenant de du liquide qui, qui a coulé à ces, à ces endroits Bon, euh, les, les liquides est probablement de la glace d'eau ou de eau mais il est à, à la glace CO2 euh, qui, qui a fondu. La glace CO2 euh, sublime hein, ne passe pas par le liquide, donc c'est de la glace d'eau qui a fait ça. Ça, c'est probablement dû au fait qu'il y a des couches de ce qu'on appelle les permafrosts. Le permafrost, c'est un mélange de glace et de minéraux hein, qui on trouve en Alaska, dans, dans, dans les zones polaires terrestres. Il y a sûrement sur Mars. Et alors, si ça est exposé à un certain moment de la saison estivale de Mars, hein, et, et ça peut euh, produire hein, ce phénomène, soit de sublimation. Et donc, ça va manquer de la glace, ça va manquer de, ça va manquer de, de, de, de, de soutien pour des couches supérieures et donc il y a l'éboulement. Et, et, et ça, sont, sont, sont les, les, les grands, grands canyons que je vous ai montrés s'élargissent, comme tous les, les, les, les pentes, hein, à cause de ça. Hein. Il y a un élargissement dans le temps qui est, qui est dû à ce type de rétrocession, <rire> si vous voulez, c'est un chemin à l'envers des pentes dues à la, aux éboulements qui sont engendrés soit par des, des, des, des impacts, par exemple, soit pour un, par simplement l'évaporation ou la fusion de, de matériaux qui sont dans des couches qui sont exposés de temps en temps euh, par des phénomènes différents.